Et ça roule vachement mieux à cette heure-là, ma foi Bon salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, on se retrouve au guidon de la Rebelle aujourd'hui. Euh... Pour moi ça roule parce qu'il est 14h... 13h, j'ai pas changé l'heure sur cela. 13 13h50, il est bien plus tôt que d'habitude parce que je vais au boulot, mais... Pour une réunion hyper importante, on rencontre le Big Big Boss. Voilà, le boss du groupe, carrément. Pression, pression. J'espère que ça va pas durer des plombes, parce qu'il faut que je rentre chez moi, manger un bout, récupérer mes affaires et retourner au boulot. Et ce soir, euh, la vidéo elle va être un peu longue, parce que ce soir on va au rugby, il y a une réunion de crise aussi. Je vais ma journée en réunion. Let's go Wow! Wow! Ouais, il est trop fort le mec, il est trop bien. Je veux dire qu'à tout à l'heure on va repasser par là et qu'on va galérer. Merci! Pas tout jeune ça monture à lui. Merci. Il oui, a son clignotant mais il s'en sert pas. Ou alors il vient de changer, il ne l'a pas encore enlevé, peut-être, ça peut être ça aussi. Ah ouais, t'es devant, hein j'ai été gourmand sur mon placement, mais t'es devant, je te laisse. Tant que j'ai pas ton go, je ne passe pas. Ah le saut Le saut, le saut, le saut, Jump. Bah ouais, comme d'hab. On, on fait n'importe quoi et on lève la main en pensant que ça va suffire. Hein. Bon bah voilà. On y est arrivé sans trop d'encombre. On se met devant ou pas Ouais, il y a d'autres. Il euh, y a d'autres motos. Allez, on va se mettre devant pour aujourd'hui. Hein. Bon bah voilà. Petite réunion courtoisée amicale. Tout va bien, maintenant il est 16h J'ai faim, je vais faire mon petit déj et on repart dans la foulée quoi. Camion poubelle à 16h Bien madame Hidalgo Pratique Oula C'est le meilleur moment de sa vie, le garçon. Là, ouais, je suis pris dans un étau. Doucement, mon garçon, il y a du monde. Bon, oh, la diavelle elle est belle. J'aimerais bien l'essayer. Oh non, il y a une voiture en travers de la route. Qu'est-ce qu'il fout là Allez, vamos, vamos. Bon, on est presque arrivé. Je vais passer chez mon producteur local de viennoiserie et de farandoles enfin, de trucs sucrés en tout genre. Yo Henri Ça me fait bizarre chaque fois que j'arrive par ici et que je vous quitte pas. On ouais, est la moitié même pas, on a fait qu'un tiers de... des allers-retours aujourd'hui. Voilà. Allez, on va aller chercher le petit déj. La galère. Hein. Je me suis organisé comme un blé là. Encore une fois. Vous voyez l'étendue de mon savoir-faire de blaireau. Allez go. C'est vrai qu'on en a pas pour long. Hein. Bah ça y j'ai fait mon petit déj, on est reparti pour le boulot. Merci pour ta bienveillante coopération. C'est abusé. Ça va pas, non Mais ça va pas, non Une caméra toute neuve T'es vraiment qu'un seul petit con, Nils mais au-delà de ça, vous avez vu la dangerosité de ce truc Alors voilà, le la trottinette électrique. C'est le truc du deux-roues des débile, quoi. C'est un vrai deux-roues avec un moteur, un tout petit moteur, mais avec un moteur. Sauf que les gens qui sont dessus, ils ont juste l'impression d'avoir mis des rollers et d'aller un peu plus vite que s'ils étaient à pied donc ils se comportent comme des piétons et en même temps ils font moins gaffe que s'ils étaient piétons ça me scandalise et là elle a eu de la chance que je n'ai pas fait la tête de turc hein, parce que moi un cas comme ça je ralentis pas en me disant c'est sûr elle va me voir là elle a même pas levé la tête quoi elle a fait oh, euh... putain je me suis pris son ego F986EG. J'en ferai... ferai probablement rien, mais souvenez-vous qu'ils vous jettent les mégots à la gueule, enfoiré. Bon, ce que je vous disais ce matin, en tout cas jusque là, se tient pas trop. En fait, hein, on a bien roulé là. C'était limite euh, plus long ce matin que tout à que là maintenant. F... Uh -huh chaud là. C'est qu'elle même une autre dimension là, Harley. C'est vraiment la classe. Je peux la pète déjà un peu quand je suis sur ma haute petite... petite rebelle 500. Oh putain. C'est une dimension encore haute d'être en scooter. Basculer dans la dimension des mauvais gens. Et voilà. Back at de work. Allez, petit aller-retour au rugby, réunion de crise. Fouh Incroyable, un pick-up en véhicule utilitaire, floqué et tout. Ça c'est la grande classe à Dallas. J'espère qu'on va pas perdre trop trop de temps ici. Et quelle heure envie, moins 5. Vas-y, plus simple comme ça. Ah ouf, là. Ils doivent prendre bien cher pour venir dépanner au fond du tunnel, là. Je crois qu'il me laisse passer, lui. Moi, je pense... Ah non, pas du tout, il est sur son téléphone. J'ai bien cru que c'était pour moi. <rire> non, il n'y avait aucune raison, naturellement, mais... Dans le doute, il fait toujours bon de se méfier, n'est-ce pas Et voilà, let's go Pour deuxième rue de la journée. Allez, c'est fait, maintenant, retour au boulot. Bon, bah maintenant qu'on va retrouver la route, on va passer par là. Ok à va falloir qu'on se trouve à manger sur le chemin aussi incroyable c'est quoi cette voiture c'est une Peugeot Ace concept car quoi bon la voilà, deuxième passage chez mon producteur de viennoiserie locale de la journée c'est une vue plutôt bien rythmée cette histoire bon. Mais vous allez me bouffe. ça vous a désaxé. <rire> ben voilà, c'est une affaire rondement menée. Je vous montrerai pas la fin parce que je ne veux pas que vous sachiez pourquoi c'est rondement mené. Mais c'est rondement mené. Tout est à peu près encore construit dedans. Euh, voilà, on va... on va les manger. <rire> ah ouais, il va y avoir des flaques partout là, l'enfer. C'est mis à pleuvoir. C'est tombé d'un coup d'un seul, on était en train de se dire au revoir, c'est tombé, on a regardé combien de temps ça durerait, un quart d'heure d'averse, allez hop, on s'est refoutu sous le porche. Ah, c'est bon quoi. On peut faire la flotte sous l'eau non plus, on est des gens malins. Bon, il, va falloir que je vous... ah, il faut que je vous nettoie du coup, que je reprenne le réflexe Ouhou, la pissée qu'il y avait, oh. Je l'ai pas vu. On a le temps amigo, on a le temps, c'est la nuit, voilà, calme-toi. Oh, je vois plein de trucs dans les yeux, des oh, petits cailloux. Je sais pas si j'ai réussi à l'enlever, on verra. Mais bon, non je crois pas. Bref, cette fois que je passe là, je peux vous dire au revoir, il en est fini pour ma journée. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous salue bien chaleureusement, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain, merci pour votre acidité.